Alors ici, sous nos altitudes, la LED est vraiment très intéressante parce que le premier avantage c'est que c'est un produit qui ne chauffe pas, contrairement à tous les produits d'éclairage qui existent. C'est un produit qui n'a pas de mercure, donc il y a une petite polémique au niveau de, de, des LBC avec de, du mercure, donc on n'a pas de mercure. Et le gros avantage de la LED, bien entendu, c'est sur la consommation électrique où aujourd'hui on est vraiment économique. Aujourd'hui, changer son éclairage classique pour un éclairage LED, euh, certes, représente un coût, mais c'est un coût qui sera rapidement amorti grâce à des consommations qui sont vraiment minimes. Aujourd'hui, il faut vous dire que comparé à un éclairage classique incandescent, on consomme 10 fois moins. Comparé à une LBC, on est 4 fois moins énergivore. Donc aujourd'hui, effectivement, certes, il y aura un coût d'acquisition, mais euh, rapidement, sur une durée entre 6 et 8 mois, on est gagnant au niveau de la facture électrique. Concernant l'installation, il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Il euh, faut vous dire qu'il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit à votre installation. Les LED aujourd'hui s'adaptent toutes les installations donc aujourd'hui ici vous avez l'exemple d'une d'une ampoule à vis ça existe la led existe à vis à baïonnette les culots gu10 les culots gu53 les néons ça s'adapte vraiment à tout l'autre avantage le gros avantage de la led c'est qu'une ampoule qui a allumé qui a été allumée toute la journée aujourd'hui voici comment je suis je peux la tenir donc on n'a pas d'émission de chaleur et c'est quelque chose qui est quand même très pratique euh, en termes de quand on est dans une maison euh, ça va faire des économies au niveau de la clim on aura aussi un petit phénomène assez intéressant, c'est qu'on n'aura pas de, de bêtes Ici, on est sous les Antilles, on n'aura pas de petits papillons qui vont venir mourir à cause de la chaleur dessus. Vous avez une installation qui est directement sur du 220 volts. Vous changez votre ampoule existante par une ampoule à LED. Vous vissez et là, tout de suite, vous avez la, la lumière qui apparaît. Donc il n'y a aucun changement à faire. Un autre avantage de la LED, c'est de pouvoir les intégrer à des produits comme ça où on est sur des barres, des banques d'accueil. on peut faire du tableau et grâce à des bandeaux LED contrôlés en radiofréquence, on est en mesure de pouvoir modifier l'intensité, modifier le signal, modifier la couleur.